Après les scandales qui ont touché quelques grandes associations, il y a eu un ensemble de propositions pour des principes vers une bonne gouvernance des associations, et quand on lit tous ces textes, ils commencent par dire qu'il faut respecter l'originalité des associations, mais si on détaille les méthodes qui sont suggérées, en fait c'est une importation, un copiage des principes qui ont déjà été adoptés pour la gouvernance des entreprises. Quand on sait les résultats qu'ont généré euh, ces principes de corporate governance, on ne peut que s'inquiéter de leur importation au sein du monde associatif. En fait, euh, euh, quand on a réuni une équipe pour euh, travailler sur la gouvernance des associations, on est parti du schéma inverse, c'est-à-dire pas de prescriptions mais au contraire une observation des pratiques qui existent déjà partir de ce qui est plutôt que de préconiser comment devoir être et donc on est allé dans différentes associations assez contrastées, hein, certaines qui font appel à, à l'épargne publique, d'autres qui sont plutôt dans les services sociaux et médico-sociaux, d'autres dans le domaine culturel pour voir comment est-ce qu'était organisé le gouvernement de ces associations et à partir de cela à ce moment-là, il est possible de mutualiser euh, ces pratiques, de les mettre en perspective, de voir comment est-ce qu'elles se différencient, et c'est une réflexion sur le gouvernement des associations qui peut ainsi se profiler, mais dans le respect de ce qui se fait déjà au sein des associations, et en considérant que c'est en partant de ce qui est que l'on pourra euh, améliorer euh, cet existant. Et ça amène évidemment à constater que les associations ne peuvent pas être gérées comme des entreprises, comme des organisations simplement parce qu'en fait elles ont une autre dimension, une dimension de projet, une dimension institutionnelle, une dimension de légitimité qui leur est propre et celle-ci doit être intégrée dans la manière dont on pense et dont on agit pour un gouvernement des associations.